Voici Mrosleni. je suis photographe tunisien et fondateur de la Maison de l'Image. La Maison de l'Image, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une institution culturelle tunisienne privée qui a vu le jour en 2015 avec comme ambition de devenir une vitrine de la création artistique et culturelle tunisienne aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger. Ceci a été fait grâce à l'organisation de plusieurs événements culturels expositions, rencontres, débats, mais aussi des projections de films et des festivals multidisciplinaires où l'image avait une place très importante. Depuis 2017, la Maison de l'Image est spécialisée aussi dans la formation aux métiers artistiques et culturels, par le biais d'abord de son programme Vision Solidaire, qui a permis durant ces dernières années de former plusieurs jeunes issus des quartiers populaires sur les métiers créatifs afin de leur permettre de faire de leur passion un métier d'avenir.